Il y a Sarah, maintenant il y a sa fondation, il y a les prix. Mais euh, il était à l'hôpital et euh, en train de s'étendre. Et j'ai dit, ma... est-ce que tu dois partir Tu restes avec nous. dit, oui, je reste avec vous. Effectivement, j'ai travaillé beaucoup aujourd'hui. J'ai écrit le quatrième pour toi. Et euh, il faut tenir. Être un poète, un écrivain, c'est tenir dans toutes les circonstances. <rire> Euh, alors, voilà. L'or, poème pour quelqu'un, nous tous. Lors d'un passage dans le métro parisien. Je l'ai vu toute habillée de soie et de velours, tandis qu'elle s'est penchée pour ramasser un centime qui s'est de son porte-monnaie. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil sur la mendiante qui avait le nouveau-né dans les bras, à deux pas en face d'elle. Pour la pauvresse, je laissais tomber un euro dans un gobelet, même si elle a de quoi manger. Il lui faut rester là, assise, pour un métier assis de dégradant. Et voilà, tandis que je m'impose de noter pour moi une impression pesante. L'enfant glisse sa main dans mon sac. Il ne se doute pas que je suis native de Dorchon. Je suis triste et je le laisse ainsi parfouiller dans le sac. Bientôt je vais me mettre à pousser des cris. Et ah, bientôt il va comprendre à qui il a affaire. Bientôt je vais entonner. Naus, naus, Sam se rodila na ro, nausk, sam se Zato sam bela, mama moja na roza, zato sam bela, rume na na roza, zato sam mama, amamena. Pulga pleala <gled> Ce qui est non écrit demeure et importe bien davantage que le contenu, déclare-t-il, une fois terminée la lecture de la majestie. Mais toi, poète morbide, posateur enflammé, essayiste, philosophe servie, fais-toi un gâteau à la crème et une limonade, son empire, celui de l'éditeur, est éternel et amen. Ligne inviolable Jamais je ne franchirai la ligne au-delà de laquelle repose l'empire de chocolat, d'impertinence et du caprice. Nasdi a dit « Puisse tous les démons grillés dans le feu, dans l'enfer, même si nous les souhaitons, tout ce qu'il y a de meilleur dans la vie. » Sans téléphone, pour transmettre des messages venus de l'Empire magique de Sumer et de la Mésopotamie, toutes les sœurs sont sous le chador de Nicabou en voile, le de dentel espagnol, vestige d'Empire Modérat, qui prémisse devant l'inquisiteur. Oh là, leur vie en Mexicain est présente vis-à-vis du sceau de Grand Empire, tandis que Béatrice, un nom les énormes paragraphes d'une loi, jolie en compagnie de guerre montra le dame de un pitbull de Francis Bacon. Mais des dames rebondies en uniforme distribuent des paquets de cacahuètes à ceux qui sont restés ici pour assurer le transport. De toute façon, le sommeil est absent, car flamme, les minces brisées de Shaitan, mais Allah aussi est absent pour aider. Tout l'éclairage d'un million de fées est là pour aveugler de sa bêtise tenace les de la bureaucratie et le tissu conjonctif de tous les empires. Et moi, je ne suis pas que la coque d'une cacahuète qui a tombé entre des dents d'un grange. Et finalement, un poème pour Santa Maria de la Salute. Et ne me laisse pas seul. Et c'est un poème que j'ai écrit de notre grande poétesse de la servie de Sanka camaximovic Voilà. C'est comme un. C'est comme... pas un pastiche, mais bon. Ne me laisse jamais seul quand on joue d'instruments, ou chante, ou plaire, ou rit, ou travaille, ou gaspille les jours que le bon Dieu fait ou boit, ou mange, ou est riche d'une grande pauvreté, ce jour, plus tant conjure seulement Santa Maria della Salute. Ne me laisse jamais seule, car ce matin, je suis allée voir Pound, Daviev, Stravinsky et Brodsky, à peine ceux qui ont joué d'un instrument, chanté avait quelque chose à dire, et s'il avait voulu, il n'aurait pas pu maintenant. Non mentir La vie est pourtant longue Et l'amour plus long encore Dans un cimetière vénétien De moi tombe une lame Mais rien ne Pour le compagnon de toujours À toi cependant J'offre une fleur et un sourire Et de plus profond Je t'implore, Offre la santé à ma plume Des saintes à madame de la salute Merci. Yeah. Oh là là, euh, pour, pour tout le monde, enfin, my angel. Ok, c'est pour Pierre. My angel, c'est mon ange. My angel is built of strong build and soft colors. His skin of liquid has no remorse as it lures me into oblivion. His hair of light chestnut smells of le turelite in autumn. My angel has nothing to do with bad moods and sorrow. My angel I placed on the sarcophag of all my extinguished desires. His fingers are soft feathers which remind of someone who used to be me. His thin ankles return the winds through which music speaks. My angel is the catcher of my brisk thoughts. So I have to finish this poem quickly. He smiles at it without even seeing it. I cannot do anything against him. But his intuition forgives me all. Right.